Approchez chez une jeune fille pour garder des enfants le soir. Téléphonez Madame Beaulieu. 43-20-11-17. 43-20-11-17. Allô? Je suis bien chez Monsieur et Madame Beaulieu. Bonjour Madame. Bonjour Mademoiselle. Je téléphone à propos de l'annonce. Oui? En effet. Je cherche quelqu'un pour garder mes enfants ce soir. Vous êtes libre Oui, ce soir je suis libre. Je dois venir à quelle heure En début de soirée. Vers 19h Vers 19h. C'est très bien. Merci. Vous vous appelez comment Françoise Charrier. Alors à ce soir. Merci. À ce soir, madame. On sort ce soir Non, je garde des enfants. À quelle heure Vers 19h, en début de soirée. Bonsoir, madame. Je suis bien chez monsieur et madame Beaulieu Oui, oui. Je suis François Charrier. Je viens pour garder vos enfants. Bonsoir. Entrez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Voilà Agnès et Sophie. Voilà Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Agnès. Bonsoir Sophie. Les enfants dîné. Ils doivent se coucher à 8 heures. Très bien, madame. Si vous voulez lire, il y a des livres dans la bibliothèque. Sinon, vous avez la télévision. Merci, monsieur. Soyez tranquille. Je m'occupe des enfants et je ne regarde pas la télévision. Soyez sage. Bonne nuit, M. Aigne. Enfant. Françoise J'ai très mal au ventre. Moi aussi j'ai très mal au ventre. Françoise Françoise Françoise Vous avez vu l'heure Il est minuit, il faut dormir. J'ai mal au ventre. Moi aussi, j'ai mal au ventre. Françoise. Qu'est-ce qu'il y a J'ai mal au ventre. Moi aussi, j'ai mal au ventre. Asseyez-vous. Mais soit-ce médecin Vite, venez J'ai deux enfants très malades. Vite, vite On vous envoie un médecin dans une heure. Non, pas dans une heure, tout de suite. C'est très grave. Quelle adresse Chez Madame Beaulieu, 60 rue François 1er. Vite, vite, docteur Entrez Bonsoir, les enfants. Bonsoir, Où as-tu mal Au ventre et à la tête. Et toi Au ventre et à la tête. Tu n'as pas mal aux jambes Non, pas aux jambes. Et toi Non, pas aux jambes. Et au bras Non, pas au bras. Et toi Non, je n'ai pas mal au bras. Tire la langue et fais A. Ah. A. Ah. Et toi aussi, tire la langue et fais A. Ah. Vous avez trop mangé Qu'est-ce que vous avez mangé Des gâteaux et du chocolat. C'est une petite intoxication. Après une bonne nuit, tout va s'arranger. Merci, docteur. Je vous dois... 250 francs. Allez au lit, les enfants. Merci. Une fois docteur. 150 francs. Non, non, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous Moi, je vais très bien.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 J'ai mal au ventre. Les organes externes. La tête. Les yeux. Les oreilles. La gorge. La poitrine. Un bras. Deux bras. Une main. Deux mains. Le ventre. Une jambe. Deux jambes. Les genoux les chevilles, les pieds, les épaules, le dos, les organes internes, le cerveau, les dents, le cœur, L'estomac, les poumons, le foie, les intestins, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'oreille droite, j'ai mal à à l'oreille gauche, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux dents, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. J'ai de la fièvre. J'ai 39,5 de température. Au revoir. Je vais me coucher. Oh.